Salut tout le monde, c'est Paul de Be Wild and Free. J'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis entrepreneur Amazon depuis plusieurs années maintenant et j'enseigne aux personnes comme toi comment se lancer sur Amazon et ainsi créer une entreprise prospère en ligne. Le sujet de cette semaine est « Combien ça coûte partir une entreprise Amazon euh, en 2020? » L'année dernière, j'ai fait une vidéo similaire, mais je devais mettre certains chiffres à jour parce que Amazon a évolué. Les autres plateformes aussi ont évolué et je trouvais ça important de faire une nouvelle vidéo à ce sujet. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ici. Alors, on y va! Le monde d'Amazon change semaine après semaine. Quelque chose qui est d'actualité en ce moment ne le sera peut-être pas la semaine prochaine. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne, car je baigne dans ce monde depuis plusieurs années maintenant. Et je crois avoir une bonne connaissance, mais surtout, je sais où aller chercher l'information nécessaire afin de vous les partager. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi se vendre sur Amazon FBA, je conseille vivement de mettre cette vidéo ici sur pause et de cliquer sur le lien que je vais mettre ici. Cette vidéo-là explique les grandes lignes de la vente sur Amazon. Premièrement, démarrer une euh, entreprise Amazon FBA, c'est pas fait pour tout le monde, ça demande un capital de départ comme toute entreprise, enfin, je crois, là. Euh, quand on démarre une entreprise, il faut mettre un certain montant d'argent. Alors, si vous êtes « broke » et sans sous, malheureusement, je ne vais pas vous mentir, ça prend de l'argent pour débuter avec Amazon. Vous allez devoir investir dans votre inventaire, dans les logiciels de recherche, dans la publicité, etc. Dans cette vidéo aussi, je vais détailler les frais obligatoires que ça prend, mais aussi les frais optionnels, parce que vous pouvez débuter avec un, un minimum d'argent, euh, mais ce a de limite, pour le maximum, vous pouvez investir 1 000 comme 5 000, 10 000, 15 000, whatever. Ça va dépendre du produit puis de la manière de se lancer en business. Alors, sur ce commençons! Premièrement, vous allez avoir besoin de logiciels pour faire votre recherche de produits parce que sans doute que vous ne savez pas du tout quoi vendre sur Amazon. Comme au début, j'avais pas de produits à vendre, nécessairement. J'étais nullement dans le, le business de la vente. J'étais en congé de maternité, euh, puis avant ça, j'étais euh, adjointe administrative pour une firme d'ingénieur. Donc, je suis vraiment partie de zéro pour construire mon empire. Euh, moi, pour faire ma recherche de produits, j'utilise Jungle Scout, qui est en ce moment 69 par mois. Cette plateforme est vraiment géniale. C'est une des plus grosses à ma connaissance pour ce domaine. Ils ont une centaine d'employés et ils ont vraiment un bon service à la clientèle. Avec ce plan-là, vous allez pouvoir faire votre recherche de produits, mais ça inclut aussi d'autres outils pour votre entreprise Amazon. Ensuite, dans nos frais de départ, vous allez avoir besoin d'ouvrir votre Amazon Seller Central. C'est la plateforme d'Amazon pour les vendeurs. Les frais sont de 29,99$ par mois, canadiens, pour le plan professionnel. Pour y avoir accès, je vous conseille d'ouvrir euh, le compte professionnel. J'ai fait une vidéo récemment sur ce sujet, je vais mettre le lien ici. L'autre option, c'est un compte individuel qui est sans frais par mois, mais il y a un frais de 99 sous par item vendu, ce qui n'est pas recommandé quand on fait du FBA, puisque vous allez probablement vendre plus que 30 items par mois, je vous le garantis. Puis c'est plus avantageux de prendre le compte professionnel. Allez écouter la vidéo que je vous mets ici, j'explique le tout en détail. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre inventaire. Ça va dépendre du type de produit que vous allez vendre, mais de la quantité aussi que vous allez commander. Surtout quand on débute, on veut un produit qui coûte peu par unité, mais avec une bonne marge de profit. Je conseille un produit qui va coûter pas plus que 5 l'unité. Pour notre exemple, pour faire un calcul, je vais prendre un produit qui coûte 1,75 Il faut demander à votre, fourn à votre fournisseur, c'est quoi le MOQ sur le minimum order quantity. Ça varie beaucoup d'un fournisseur à l'autre, mais en général, c'est 500 unités minimum qu'il faut commander. Donc, on va prendre 1,75 le coût de notre unité, fois 500, ce qui donne 875. Certains fournisseurs acceptent un MOQ de 100, mais je ne vous conseille pas parce qu'il faut un minimum d'inventaire pour débuter. On ne veut pas tomber « out of stock » dès le premier mois parce que ça peut devenir très néfaste pour notre ranking puis pour notre listing. Puis de l'autre côté, si on en commande trop, pour votre pro... si vous commandez trop pour votre première commande, vous allez... Euh, puis vous savez pas si votre produit va bien fonctionner, donc on veut pas être en surplus d'inventaire. Donc, 500, c'est un bon chiffre là, pour commencer. Ensuite, vous pouvez commander des échantillons, mais ici, c'est optionnel. Je vais le mettre dans la colonne « Optionnel euh, ». C'est vraiment ça vous regarde personnellement. Moi, de mon côté, j'aime pas ça commander des échantillons parce que ça prend trop de temps à faire venir euh, à la maison par le, le temps que ça arrive, par le temps que je recommande puis qu'après ça, ça arrive dans les entrepôts dans ma zone. Ça se peut qu'il y ait d'autres compétiteurs que les chiffres de votre niche aillent changer. Moi, ce que je fais, c'est que je demande à des photos, des vidéos fournisseurs et aussi des personnes sur le terrain qu'on peut engager pour qu'il y ait vérifier à notre place la qualité même même ligne manufacture. Les étudiants Si coûte en moyenne 50 dollars US, je sais que c'est un petit peu élevé parce que vous payez nécessairement juste le, le transport. Si vous voulez engager un inspecteur, ça varie, ça varie selon professionnel, mais ça tourne autour de 250 dollars US. Ensuite, vous allez devoir créer votre branding, votre logo pour votre produit. Vous voulez un produit puis une marque que les clients vont reconnaître pour le futur. Puis, euh, le but premier d'Amazon FBA, c'est de créer sa propre marque et une ligne de produits. Vous pouvez créer vous-même votre design, votre logo, euh, si vous êtes assez habitué en infographie, uh, go for it. Il y a des produits qui sont euh, vraiment géniaux, qui sont gratuits en ligne comme canva.com, que j'aime beaucoup. Il existe d'autres aussi, si vous avez Photoshop ou euh, des logiciels vraiment plus euh, professionnels, allez-y aussi, mais euh, investissez pas dans ces logiciels-là pour le début. Ça ne vaut pas la peine. Euh, si vous voulez engager quelqu'un, euh, il y a fever.com, c'est un site où vous allez retrouver une panoplie de freelancers et de graphistes si vous faites une recherche de ce que vous avez besoin. Les prix varient beaucoup selon l'expérience professionnelle, mais pour 15 là, vous allez pouvoir avoir un beau logo, et pour 50 vous allez avoir un design de boîte de produits. Vous allez aussi avoir besoin euh, de faire vos photos pour votre listing. Encore une fois, vous pouvez les prendre vous-même ou engager quelqu'un. J'ai déjà fait une autre vidéo sur ce sujet, je vais mettre le lien juste ici. Euh, si vous décidez d'engager quelqu'un, ça varie selon le nombre de photos, si vous avez besoin de mannequins, si vous avez besoin euh, de, photos qui, de, de photos en lifestyle product, là, en, en mode de, de vie de tous les jours qu'on appelle, euh, tout ça, ça va s'ajouter à votre facture de photographie. Mais si vous prenez un photographe pour des photos de base, c'est environ 250 US. Donc, on va ajouter ça ici à notre colonne optionnelle. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un code bar pour mettre sur votre produit. Moi, j'utilise Barcode Media. C'est 5 le code bar. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des rumeurs qui disent que c'est des codes bar recyclés. Donc, ils ont déjà utilisés. Perso, j'ai jamais eu de problème, mais si Amazon découvre que ce n'est pas un code-barre authentique, vous pouvez avoir des sanctions. De l'autre côté, si vous voulez avoir euh, un code-barre of euh, officiel de GS1, c'est 250 US le code-barre. Ensuite, vous allez avoir besoin de faire livrer vos produits dans les entrepôts d'Amazon. Ça va dépendre du mode d'expédition que vous allez utiliser. Euh, pour une première commande, là, je recommande de faire envoyer tout l'inventaire par Air Express parce que vous n'avez pas beaucoup d'unités. On parle de 500 unités là, en, en moyenne pour une première commande. que ça arrive le plus rapidement possible dans les entrepôts. Par air express, vous allez payer votre kilo en... Entre... 5 et 7 pour une première commande, ce qui revient à 625 si votre produit pèse. J'ai fait, pour un autre exemple, j'ai fait un produit à 250 grammes pour 500 unités. Maintenant, vous avez ici le portrait des deux versions euh, de ce que peut coûter votre première commande. Bien sûr, il faut s'attendre à payer un certain montant pour faire son lancement de produit, ses annonces pay-per-click aussi. Euh, je recommence fortement d'investir dans une formation qui va vous apprendre vraiment comment mettre en place votre business Amazon. Pour ceux qui ne savent pas, j'offre une formation Amazon justement, euh, puis ça compte. Plus de 150 vidéos explicatives vraiment comment bâtir une business Amazon de prospère. Alors voilà, ça fait le tour pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Euh, si vous avez aussi des commentaires, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!